Je m'appelle Michael lapé j'ai créé la marque Gavox il y a cinq ans. Je crée des montres, toujours techniques, assez précises, surtout dans le monde militaire, que ce soit marine, plongée ou aviation. Ça fait deux ans que le premier ministre travaille avec mes marques et les offre au premier ministre, au président, au roi de différents pays. Obama en a une, Ban Ki-moon en a une, et j'en suis très fier. Voilà, je vous la présente. Cette c'est la GAVOX Aurora. C'est une montre assez unique. Euh, elle a quatre aiguilles, tellement de fonctions. Elle nous présente un calendrier perpétuel, une phase de lune, deux fuseaux horaires, décalage par quart d'heure, c'est unique au monde. Et également un compte à rebours. Vous ne verrez jamais un compte à rebours dans une montre analogique, à part la GAVOX et un chrono. Tout ça dans cette monde-ci, Swissmade, que j'ai fait il y a quelques années.